Les associations qui œuvrent pour les plus démunis exercent une mission d'intérêt général. Actuellement, sur Poissy, les subventions allouées par la ville sont particulièrement faibles et les associations se retrouvent bien seules pour trouver et financer des locaux afin d'accueillir les publics concernés. Nous proposons aux associations œuvrant pour l'accueil et l'orientation des publics les plus fragiles d'intégrer un lieu décent et adapté. Ce lieu en mutualisant les moyens, permettra d'augmenter l'impact des actions proposées en matière d'aide alimentaire, d'accompagnement à la gestion du budget, à la recherche d'un logement ou encore d'un emploi. Une France qui gagne, ce n'est pas un pays qui creuse les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Une France qui gagne s'adapte à toutes et à tous et ne laisse personne sur le bord de la route. Cette idée vous intéresse N'oubliez pas chaque voie compte le 15 mars pour permettre à Poissy Demain de la mettre en œuvre.